Y'appelez pas, vous allez bien encore. on se en retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, youhou Je suis rentré de vacances, j'espère que les vidéos concept de ces derniers temps vous ont plu. Bon en tout cas d'après vos retours c'était assez cool, ça me fait plaisir. Aujourd'hui pas de concept, on va retourner sur du un petit peu plus traditionnel, vous l'avez vu au titre, on va retourner un petit peu sur Black Ops 2 mais... Tu vois, habituellement, quand je retourne sur Black Ops 2, j'y vais, bon, histoire de voilà, faire un petit retour à l'ancienne, c'est cool. C'est histoire d'avoir une vidéo à faire et de vous divertir. Là, j'y vais pour une raison, monsieur. Pour une belle raison. Parce qu'il y a de belles news qui viennent de se tramer et qui risquent de vous divertir, on va dire, à minima les prochaines semaines. Quelles sont ces news? Je vais vous le dire, et ça, ça pourra vous enchanter vous et vos potes, pardon. C'est que sur la version Black Ops 2 que j'utilise habituellement, à savoir Black Ops 2 Plutonium, d'accord, c'est une version modée, gratuite. Et Bref, les bref dans la description, démerdez-vous, j'ai même pas envie d'entendre vos jérémiades, jérémiades oui monsieur, c'est que sur cette version il vient d'y avoir une sorte de mini révolution à l'échelle de Call of Duty, c'est qu'ils viennent de mettre en place l'aide à la visée pour les joueurs manettes, donc dorénavant quand vous allez sur Black Ops de Plutonium vous pouvez connecter votre manette et jouer comme si vous étiez sur Xbox 360 à l'époque, mais en profitant de la version PC ce qui permet du coup bah, de pouvoir ramener hypothétiquement beaucoup de monde sur le jeu, parce que jusqu'alors c'était difficilement faisable, même si tu branchais une manette, bah, t'avais pas l'aide à la visée, on sait que sans d'aviser sur manette, c'est compliqué. Donc ce qui fait que le jeu est en train de revivre petit à petit. Il y a des mix j'en ai fait de mon côté en live, etc. ces 2-3 derniers jours. Il y a des tournois qui reviennent, il y a plusieurs personnes qui reviennent. Ça va peut-être permettre au jeu de revivre pendant quelques semaines, en attendant peut-être la sortie de Call of Duty Vanguard. Mais trêve de bavardage, moi, j'ai envie, tu vois, plutôt de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai branché ma manette, hein. la voici ici. Bon, pas de sponsoring, hein. je suis plus sponsorisé par les barques de manettes. Hein. <rire> Mais j'ai sorti la bonne vieille scuff pour vous montrer le résultat. le de Call of Duty Black Ops 2 qui va peut-être du coup pouvoir reprendre un second souffle. Ça fait plaisir, c'est parti. Bonjour et bienvenue les amis sur Black Ops de Plutonium. Ouh Donc euh, vas-y, je vous ai donné les explications en intro sur ce qu'était euh, Black Ops de Plutonium. Vous l'avez capté, un projet communautaire porté par euh, des gens de la commune qui permettent a vous les frérots, les vrais fans de pouvoir continuer à jouer à ces perles en ayant toujours un petit peu d'update et en les ayant ne serait-ce que viables, hein, parce qu'on va pas se le cacher, à l'heure actuelle si tu rebranches ta console et que t'essayes d'aller jouer à Black Ops 2 ou MW3, il y, a... y a de fortes chances que tu tombes sur euh, bah, des serveurs hackés, des serveurs modés à la mort, avec euh, des, des XP lobby, des trucs de merde des tout, qui cassent bien bien bien les couilles, donc le jeu en fait il est juste même plus viable. Et en fait l'avantage c'est que grâce à ce genre de mec bah déjà d'une le jeu est gratuit donc euh, tu l'as gratuitement En plus il est update de temps en temps, t'as des serveurs clean et tout Donc pour les vrais fans, les vrais nostalgiques tu vois ceux qui sont vraiment, ceux, ceux, ceux qui pensent à leur ex tous les soirs Tu vois oui je parle de ces mecs là, là. Oui, oui oui oui je parle de vous les gars <rire> Et bah du coup pour vous vous pouvez totalement tu vois Merde Attends, attends. frérot, frérot doucement J'ai demandé doucement, je l'entends je l'ai entendu avec son silencieux. <rire> en fait, on est tellement en train de les matraquer 43-17 que <rire> les spawns ont changé. Donc quand ouais, même, pour ces mecs-là, ceux qui ont envie d'y rejouer de temps en temps, bah du coup, vous avez Hop, une version du jeu gratuite euh, modée euh, qui vous... avec des serveurs clean, update de temps en temps et qui rajoute des trucs très cool. Et parmi les trucs très cool, notamment hein, le, le, le truc qui vient absolument, comme je l'ai dit, de, de modifier un peu le game, c'est le fait qu'il y ait euh, désormais l'aide à la visée intégrée. Alors qu'est-ce que ça a changé hein Parce que certains vont se dire, ouais mais c'est le jeu PC et tout, pourquoi est-ce que ça va changer quelque chose bah, Il faut quand même se dire que si vous connaissez un minimum Call of Duty, vous savez que c'est un jeu qui a une communauté essentiellement de joueurs manette, quoi. C'est ça. Maintenant, la mode c'est de jouer... Lui c'est un de ces campeurs, carrash silencieux et tout la gueule que... Pris, hein. oh, y a que... Ah frère y'a quelqu'un d'autre qui va être là Non, même pas. Attends il ouais, y a quelqu'un d'autre, hein. J'ai pas totalement tort. j'ai une petite para. C'est pas para, je peux sortir. Hop, là par contre moi je le suis. Hop, encore. Oh On est en train de niquer le game. T'es où T'es où T'es où T'es où T'es où T'es Al étage, étage, étage. Étage étage encore Encore, encore, encore, encore, encore Non, pas du tout Ça y est, on a fait une petite série sympathique avec l'appareil et tout. Call of Duty, c'est un jeu qui a une grosse communauté console, ma gueule Une grosse communauté de joueurs euh, manettes qui jusque-là pouvaient pas trop toucher à Plutonium parce que c'était, bah, du coup, le jeu sur PC, tu devais jouer clavier-souris et tout. On sait que c'est peut-être pas, tu vois, ce qui va plaire au maximum de personnes. Et à l'avantage, là, c'est qu'en leur donnant accès au jeu à ces personnes, bah, tu te crées tout un pool de monde qui n'y touchait plus. En fait, ça, c'est du monde qui ne jouait plus à Black Ops 2, qui n'y avait tout simplement plus accès pour x ou y raison et en plus tu leur donnes accès gratuitement parce que comme je le rappelle plutonium est gratuit donc t'as même pas acheté le jeu ou quoi que ce soit tu peux totalement y avoir accès gratos et ça ça va révolutionner le bail pourquoi parce qu'on est on est euh, voilà on est dans la période les mecs quelle est la période dont je parle c'est la fameuse période de la rentrée entre la sortie du prochain code je me suis tué tout seul je suis un abruti entre la sortie du prochain code et euh... Et on va dire l'ancien qui n'intéresse plus grand monde, quoi, tu vois. C'est vrai que les anciens Call of Duty, enfin, voilà, par exemple, Call of Duty Black Ops Cold War, 10 mois après sa sortie, on va dire que niveau intérêt, c'est pas le max, quoi. Donc, du coup, souvent, t'as du temps un peu à tuer. Et euh, c'est cool d'avoir ce temps à tuer avec un jeu qui reprend du poil de la bête. Parce que quelle est la conséquence directe de ce retour de l'aide à la visée donc euh, c'est le fait que, bah, comme je l'ai dit, ça ouvre le jeu à beaucoup de monde et euh, qu'il y a une mini hype qui revient et du coup bah des scrim mix, des mini tournois. J'en fais en stream en ce moment et franchement quel plaisir les mecs rejouer dans un setup compétitif avec les règles de l'époque. les. Alors je vais pas dire exactement les maps de l'époque parce que par exemple il y a Raid, il y a Slums qui ont été réédités, tu vois. Mais avec les armes de l'époque, les spawns de l'époque, l'ambiance de l'époque. Franchement c'est un plaisir qui est absolument énorme et il y a même des tournois, il y a même des tournois et pour ça il y a plein de discord communautaires, etc. Je réfléchis euh, d'ailleurs. Pour être honnête avec vous Je réfléchis à peut-être lancer Tiens on va jouer MP7 à Lancer un Discord communautaire Du coup les gars euh, FR Pour pouvoir peut-être trouver des scrims FR etc Et peut-être faire des petits tournois français Si on peut peut-être relancer Tu vois une petite vibe Où ça peut chauffer quelques mecs de Pour quelques semaines en tout cas De se retaper une petite magie Black Ops 2 Des petits tournois Black Ops 2 Des petits scrims Black Ops 2 Des petits waggers éventuellement C'est tu sais, des petits matchs à Paris Bah écoutez dites-moi en commentaire Si ça peut vous chauffer J'essaye de voir ce que ça donne Tu vois je, je prends la température Il faut même pas un si bon PC que ça et encore une fois, ça coûte rien euh, D'ailleurs, une fois que vous avez branché votre manette Parce que je tiens à le dire Il faut le logiciel DS4 Windows C'est le logiciel qui va vous permettre de pouvoir jouer correctement manette PC Ok, je, pr je préfère le dire Parce que bon, c'est vrai que là a... <rire> euh, Je vous ai dit, brancher la manette Tiens, ils vont brancher la manette, ça va pas marcher Ils vont être là Et il est clair que ça risque de vous faire mal Je, je crois que c'est une game assez déséquilibrée, Les gars, 184 à 60 Sachant que c'est un point par kill et il faut 250 kills hein, Donc euh, Autant dire, 188 à 63 Il y a euh, posage de couilles sur front C'est... Ça va pas leur faire plaisir euh, les frérots. Pas... Oh il était allongé Mais non mais monsieur Je n'avais même pas capté qu'il était là <rire> Oh la gueule Mais monsieur Monsieur, monsieur, attends, je jure qu'il est pas là. Je jure qu'il est pas là. Ah il est pas là <rire> Donc si ça vous chauffe, euh, je ferai un petit Discord et je vous le communiquerai dans une autre vidéo. Ou alors sur mes streams ou quoi, n'hésitez pas à passer comme d'hab, je suis rentré de vacances. Je stream souvent d'ailleurs, je vous en parlais. Mais avant de parler de mes vacances, on va, on va parler d'autre chose. On va parler de. de notre... De... Oh, il m'a démonté. De notre très cher Call of Duty Vanguard. L'alpha du jeu a été révélé euh, ce week-end, les amis, ce, ce week-end. Et euh, comme vous avez remarqué, bah, je n'ai pas sorti de vidéo. C'est parce que j'étais en vacances en Hongrie. Et donc, du coup, je n'ai pas touché le jeu. Et j'ai lu quelques bails, j'ai eu quelques critiques, j'ai lu quelques trucs... Quelques remarques de gens avisés, d'accord Mais sauf que j'ai pas pu me faire une idée, donc... Franchement, je vais éviter de trop donner mon avis rapidement sur, un, sur... Oh non, mais nique ta race, toi Sans déconner, comment tu peux jouer C4, sérieusement On te déteste, frère C4, ce silencieux et tout, les mecs... Les mecs n'ont pas de vie Les mecs ne sont pas sympas toi, tu rentres purement dans la catégorie sale type, toi. Oui, je n'ai pas touché Call of Duty Vanguard. J'ai cru comprendre que le jeu avait quelques qualités, mais que malheureusement, il bah, y avait quelques problèmes, notamment la mobilité. Alors, ça peut rassurer certaines personnes, certains bons fans de Call of Duty. Si vous vous rappelez bien, sur l'alpha de Black Ops Cold War, la mobilité était aussi pas terrible et il l'avait rendu largement plus acceptable après. Donc, c'est peut-être pas le point qui m'inquiète le plus, en tout cas, au début. Attends, c'est la première game. Après, là, ça va être hijack. Attends, regardons le score. 30 à 16. Ça va Ça va, c'est pas la folie, mais ça va. Tiens, après là, on va enchaîner avec Jack. Donc, j'ai lu quelques critiques sur la mobilité. Apparemment, le jeu serait un petit peu rigide dans les mouvements, pas si fluide que ça. J'ai lu d'autres bails, mais encore une fois, vu que je n'ai même pas touché à la base de gameplay, ça va être difficile de, pour moi de donner ne serait-ce qu'un avis pertinent. C'est pour ça que je serai là pour les bêtas, qui sont là, d'une sorte dans deux semaines, un bail comme ça. Attends, il reste au fond, là Y'a un mec au spawn Non, il y a personne au spawn. Mais il y a personne au spawn, les amis. Les spawns sont déjà inversés. What the fuck euh, Et si c'est une game aussi déséquilibrée, ce sera pas si marrant que ça. Hein. Attends, tiens, ramassons ça. Ça va venir en face. Euh, tu vois, je connais le jeu. Ça va venir ici. Hop, regarde, un premier kill. On se décale, on y retourne. On tue lui. Et donc lui, va dire, oh merde, il était là. Regarde, il revient. Et là. Non, dommage Je, je t'ai dit, j'étais en train de t'expliquer textuellement ce que j'allais faire, là. Ok. Je tue pas. On va à l'intérieur, là, là, là, là, là, là, là. What J'ai pris deux balles. Regardez, regardez, regardez, regardez, deux balles. Qui ne m'était même pas destiné La vie est dure, frère Le a... <rire> frère, il a eu le meilleur choix. Ok, je, je meurs très vite, là. <rire> c'est pas grave, ça fait... On va dire c'est à cause du ping. Je, je prends les balles plus vite. <rire> On aime bien se sortir une excuse. Donc, ouais, je serai là pour les bêtas de Vanguard. Et à ce moment-là, je vous ferai des streams et surtout des vidéos de suite, histoire que je puisse avoir un, un avis clair. Et dans tous les cas, de toute façon, comme je l'ai dit... Call of Duty Love-Hate Relationship, c'est-à-dire c'est la relation d'amour et de haine constante avec ce jeu, c'est-à-dire que quelle que soit la qualité, quelles que soient les images du jeu qui vont sortir, je vais quand même essayer de faire des trucs dessus, je vais quand même y jouer, au moins ne serait-ce qu'au début, tu vois, après qu'il soit bon, mauvais, et eh ben mon temps de jeu le déterminera et déterminera mon avis dessus, mais avant, dans tous les cas, même si les images sont peut-être pas ultra bandantes, bah j'y laisserai sa chance et puis, euh, et puis we will see, voilà, tout simplement. Beaucoup de réserves dans la vie du Zaknani. Euh... Oh, Nictaras, sérieux. Viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens. Nictaras Mais c'est quoi cette commu, frère C4 de partout, euh... ce silencieux. <rire> Les mecs sont insupportables, putain. Coucou. Attends, tu retournes en arrière. Tu sais quoi, on va même pas passer par le top. On recharge juste. Hop. Oh, ce que t'as pris, toi Oh, ce qu'il a pris, le frérot. Descends, descends, descends, descends, descends, descend Il descend pas Hop là Salut <rire> Comment ils doivent être... Hey, comment ils doivent en avoir marre du Zach Nani dans leur spawn, là Aïe, aïe, aïe, non, non, non Malheureusement, ça n'aura pas tenu. Ça n'aura pas été le type de l'été, quoi. Ah oui, euh, au fait, une autre nouvelle qui risque de vous ravir, euh, de ravir certaines personnes. Donc, comme je vous ai dit, bref, je testerai la bêta de Vanguard, on verra ce que ça donnera et dans tous les cas, je ferai des streams et des vidéos dessus comme d'habitude. Peut-être l'occasion également de vous reproposer un petit... Euh, une vidéo par jour pendant un mois, comme à l'époque Estonie Estonie Call of Duty Black Ops Cold War où vous aviez euh, une vidéo tous les soirs. Au final, vous avez eu quand même genre 75 vidéos en 75 jours. Un hein, bail comme ça. Hein. J'ai flanché au bout de deux mois et demi. Hein. Donc, euh, franchement, oui, il y avait du stock sur YouTube, on va pas se le cacher, mais franchement, c'était une... Si vous aimez les vidéos que je propose, c'était une période bénite pour vous. Ah oui, autre chose euh, sur un Plutonium, je sais pas si je l'ai dit, mais euh, le bail de l'aide à la visée, là, il compte aussi le mettre sur MW3. Ah bah oui, mon ami, il compte aussi le mettre sur MW3. Donc du coup, bah, ça peut également donner un coup de fouet au jeu et euh, re-ramener des gens euh, pour des tournois, des scrims mix. Et j'avoue, BO2, bien et tout, rien à dire, ça fait très plaisir. Mais vas-y, franchement, si... si... Quand ça reviendra sur MW3, je sais que je vais aussi kiffer. Un bon petit scream mix MW3, ça va jouer à, à la CR, à la MP7 et tout machin. Ouh monsieur Ça va jouer à la CR, la MP7, euh, ça va jouer à, à, à type 90 pour les plus dégueulasses d'entre nous, ça va jouer à toutes ces armes-là, franchement, à, à PP90. Et surtout la CR de, de... Oh ce que je suis en train de mettre Ce que je suis en train de mettre, au sérieux. Ouah gros je me rassure je meurs à la bail de uh, merde là mais sinon en soi attends Ah c'est ça, c'est ça, c'est boom. boom. Boum. kill, A chier la merde. Putain, j'ai mis dans leur spawn et tu as chier la merde. Du coup, ici, un petit scream mix. Et, et si pouvait y avoir alors même des tournois MW3, ce serait incroyable. Et là, le truc dont je rêve. et Mais bon, après, je suis pas sûr que ça échauffera. Je sais qu'il y a Tello, des mecs comme ça de l'époque, qui sont un petit peu chauffés. Mais je pense pas que, tu vois, les Brox, les Gotha et tout, ça échauffe. Mais j'avoue que s'il y avait moyen d'avoir une bonne après un gros tournoi BO2 au MW3 avec. avec. Avec voilà les.. Oh il s'est allongé le chien Avec là, vla voilà les, les les membres éminents de la communauté de l'époque, ce serait absolument incroyable. Mais bon, laissons déjà le jeu vivre quelques semaines. Laissons ce retour s'opérer en douceur. Et voyons ce que ça donne. Oh, pour le reste, écoutez les mecs, j'étais en Hongrie, franchement, c'était le feu. J'étais très content. 5 jours avec mes amis. Si vous avez suivi mes stories Insta ou quoi, bah, vous avez capté que je me suis bien amusé. C'est la deuxième fois que je suis à Budapest. La première fois, c'était pour le 1-1 contre la Hongrie. Hein, euh... C'était 1-1 contre la Hongrie à l'Euro, donc autant vous dire que pour certains c'était un déplacement qui, qui, qui. Ils vont penser que j'aurais pas dû le faire, franchement. Enchaîne, enchaîne, enchaîne. Enchaîne, enchaîne, enchaîne, encore. Oh là là là là là, série de 4. Série de 5. <rire> je suis dégueulasse Sans déconner je suis un dégueulasse Donc c'était pour la Hongrie J'ai été resté 2-3 jours J'avais pu visiter Mais pas totalement Là pour le coup j'ai tout pu faire J'ai pu faire les termes J'ai pu visiter cette magnifique ville de Budapest Franchement Budapest Je vous le dis direct hein. Que ce soit avec votre meuf Avec vos potes Tout seul Elle couvre tout Tous les cadres Genre avec votre meuf Bah c'est trop beau c'est trop cool Oh le trip Attends le triple est magnifique. Que ce soit avec votre meuf, avec vos potes, vous pouvez le faire pour la fête, pour visiter, pour tout. Franchement, ça, ça en vaut grave la peine. Putain, mais on est en train de perdre. Alors en fait, je suis le seul à bien m'en sortir. Vraiment, je, je conseille 100 fois. Euh, alors franchement, c'est même pas une critique. J'avoue, les Hongrois sont pas toujours les plus souriants hein, quand tu vas dans un resto ou quoi, machin. Oups. C'est pas toujours les plus sympas. Mais au, go au global, franchement, c'était le feu. Et vous savez, le truc qui a fait la différence... Vraiment, mais la différence c'est un truc de fou malade. C'est que en Hongrie, alors c'est pas, même pas pour faire dans le débat politique de on devrait le faire, on devrait pas le faire, ça je m'en bats les couilles, je vous relève juste un fait. C'est que là-bas, il n'y ben a pas de masque, mon gars. Il a plus de masque obligatoire depuis le 1er juillet. Et franchement, vivre la vie, mais la vie avec un grand V, ma gueule, pendant deux mois sans aucun masque. Enfin, du coup, pendant une semaine, pardon, sans aucun masque, ni dans les supermarchés, ni dans les taxis, ni dans, ni dans quoi que ce soit, en fait. Tu vois, c'était vraiment, vraiment avec la vie d'avant, frère. La vie d'avant, la vie normale. Et ça... C'était un plaisir incommensurable, alors ouais, hey, hey, pas besoin de faire vos gens épidémiologistes hein. je dis pas que hein, t'as capté, je m'en fous qu'on le fasse ou pas en France, ça me regarde pas, je n'ai pas les compétences, je m'en branle, je te dis juste que pour le coup franchement, c'était un vrai plaisir énorme et, et, et j'étais très content d'avoir pu le faire. J'ai failli faire un tri pour les temps Mais euh, pour le coup, c'était vraiment énervé. Ça fait partie des, des atouts, du, de, de pourquoi aussi ce voyage était particulièrement lourd. Et puis voilà, tout simplement. Euh, franchement, le, là, on est à la rentrée. Euh, le local avance bien. Je devrais pouvoir streamer, faire mes vidéos là-bas incessamment sous peu. J'ai bientôt terminé le plateau. Il prend un peu plus de temps que prévu, mais euh, ça va permettre le retour de beaucoup de choses. Euh, Radio Street, Zach en Roulivre. Euh, Zach en Roulivre sera, sera pas sur mon plateau, mais vous avez capté la nouvelle émission. Également, les locales Bref, c'est cool. En ce moment, on tente des choses. Et surtout en ce moment, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est mes streams, les mecs. Franchement, les streams en ce moment, il y a tellement de monde, ça fonctionne tellement, je suis archi heureux en termes de statistiques, etc. Il y a du monde, on tente des choses, on fait des choses très très cool, et c'est réellement, bah, tout simplement très gratifiant, hein, je le dirais. Gratifiant, les amis, le, le mot gratifiant est sorti. Donc, euh, quel plaisir. Ah non, on est en tête en fait. Alors j'ai cru à un moment qu'on perdait alors qu'on est en tête. Bon, bah, je me suis trompé, ça arrive de se tromper. On va changer d'arme, on va prendre la M8, je pense. Ouais. Ou la scorpion, est ce qu'on fait C'est quoi La M8. On va faire la scorpion, frère. On va être un dégueulasse. Un gros, gros dégueulasse. Vraiment, j'ai envie d'être un dégueulasse. Un bon cradingue, là, tu vois, un mec qui bave. En tout cas, mes frères, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. J'espère pour vous que ça va bien se passer. Et encore une fois, pensez à tous mes étudiants, tous mes frères. J'espère que vous allez pouvoir vivre... Sans couilles, ça, mais c'est un truc de ouf que des pains de C4 là, comme ça, tu sais, du mec qui peau de C4, j'évite le duel, pain de C4, oh pop, pain de C4, franchement, c'est C'est un truc de mec dégueulasse. Non, mes frères étudiants, j'espère que vous allez pouvoir vivre une année normale et une année non tronquée comme l'année dernière, tu vous savez, je vous ai... ai beaucoup parlé, etc., des difficultés vécues par les frères étudiants euh, qui étaient des victimes à leur manière également de cette année horrible. Surtout mentalement, je peux capter. Et je vous souhaite d'avoir une année pleine et pleine de joie. Et accompagné surtout par le Kaznani. Pour votre plus grand plaisir... Aïe, mesdames et messieurs. Oh, il y a un bébé. Direct, mais regarde C'est le pire joueur du monde Le gars, c'est 4, mine électrique Mais t'es en duel, cousin Tu es en duel Pourquoi t'es une aussi grosse salope Frère, j'ai jamais vu ça C'est un truc... En duel avec lui, le gars te balance tout ce qu'il a dans les poches, gros. à deux doigts de te balancer le portefeuille, ce mec, c'est un truc. Oh, mais comment je déteste ce gars C'est mon pire ennemi, je vous le dis je fais la liste des ennemis dans ma vie Il y a ce gars au numéro 1 ou à 1056 Chien de merde Pardon, pardon, pardon, pardon. <rire> Vous voyez la raison pour laquelle je rage Là, c'est une des raisons pour laquelle je pense que MW2 Remastered va décevrer dé dé dé dé dé beaucoup de personnes parce que les rages que tu peux avoir sur Black Ops 2, c'est tellement rien à côté des rages que MW2 pouvait provoquer. Et connaissant l'état de la communauté, quand tu lui laisses la possibilité d'être une pétasse et son amour pour le fait d'en être une... Oh là là là là, la série Oh là là, la série Je pense qu'un remaster de MW2 en rendrait. Oh Oh <rire> La série de fou malade <rire> oh, Pour clore la vidéo, ça c'est drôle ça Oh là là là là La série avec les coups de quête et tout Qu'est-ce que c'est marrant Qu'est-ce que c'est marrant Qu'est-ce que c'est marrant oh, Encore un kill, hop oh, Encore un kill, hop Regardons le score 58, 19. Messieurs, mes amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Zach Nani. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à foutre un like si vous avez apprécié la vidéo. Partagez-la avec vos potes pour que vous les pu puissiez les ramener sur plutonium, etc. Nana. Ce serait assez cool que le jeu devienne plein. N'hésitez pas à me dire pour le Discord. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous